Bonjour les amis, c'est Yushka Comment allez-vous Très bien, j'espère Eh bien, je vous remercie d'être ici, d'être présent, de me faire des petits pouces, clac, bleu, comme ça, de me laisser des si gentils commentaires. C'est vraiment apprécié. Je voudrais remercier aussi euh, tous ceux qui, suite à mes vidéos, me prennent. Donc, euh, les livres hein, ou le jeu tarot, eh bien, ça aussi, c'est vraiment super apprécié, les amis. Et je vous remercie du fond du cœur. Hein? Et pour tous ceux qui ne savent pas encore comment faire, il faut simplement aller sur mon site www.taraudescinqsolaï.com. Vous allez arriver, naturellement, sur la page de mon site d'accueil, et puis vous allez voir, il y a un bandeau en haut, et puis vous avez, par exemple, boutique, et c'est ici que vous pouvez acheter, disons, mes livres, et vous avez également tous les tarifs. Voyez-vous, il n'y a pas de problème. Hein. Si jamais vous avez un souci, le long, disons, de la commande, je ne sais pas pourquoi, c est, c est, normalement ça bug la même, mais enfin, si jamais c'est arrivé quand même, eh hein, ben, on se coucou et puis on règle le problème, voilà, tout simplement. Hein. Mais voilà, c'est comme un site, hein, euh, PayPal, PayPal sécurisé, et puis et puis voilà, les amis tout simplement. Alors, pour la petite info et pour les, remer les remerciements. Alors là, on va regarder un petit peu parce qu'il y a, ben, le, la, le fameux euh, scorpion. Wow. Lui, c'est un phénix hein, le scorpion. Hein. Il va tous azimuts hein, de toutes les façons. Hein. Il est absolument incroyable. On l'avait vu la dernière fois. Euh, voilà. Et par contre, là, je m'étais réservée hein, quand même un deuxième volet. Euh, pour voir euh, deux signes, plus précisément, hein, d'accord Avec lequel il a, parce que sinon, pff, ouh, on va se perdre, on va se perdre à force. Alors, on va regarder ça tout simplement, disons, dans une première, euh, première vision. On sait que le scorpion, bas il est en maison 8, hein, on a vu ça la dernière fois, et qu'il a une lettre qui fait comme ça, c'est un « nœud », tout simplement, et, et il est donc dans une saison de, de terre, et qui fait tout le boulot, donc, de la fameuse faucheuse qui porte la lettre « me », le « me hein? », d'accord Donc, là, maintenant, je vais vous écrire le « me hein? », c'est rigolo, ça, parce que vous avez le « me » également, ici qui est inscrit dans son propre signe, « me hein, », comme ça, et puis pour la Vierge, qui est un signe de terre, mais vous allez voir, c'est un faux signe de terre, c'est là aussi, c'est une cachetière, et ben là aussi, elle a un me. Ben, pourquoi « me ». Pourquoi Parce qu'ils ont à voir, tous les deux, donc, avec justement la faucheuse, euh, le côté extrêmement euh, mutable, euh, transcendant, en même temps, euh, on se transforme, on mute, enfin bref, c'est vraiment un gros boulot. Et dès qu'il y a la faucheuse qui apparaît quelque part, hein, ou un de ces signes, il faut tout de suite se dire, là il y a une grosse transformation, à un, souvent disons c'est intérieur, ou alors ça peut être carrément un déménagement, mais on n'en est pas là, non. on en est juste disons pour étudier le... Le fameux scorpion et les relations qu'il peut avoir là, ici, on va voir déjà avec la vierge, donc. Pourquoi Parce que ça fait « tilta ». Pourquoi ils ont deux « me » ces deux-là Alors, le scorpion, déjà, euh, le fameux « me » et le fameux « ne », tout simplement. Il y a une lecture qui est très facile. En hébreu, c'est un truc assez incroyable, s'il y a une lecture qui est très facile, Enfin, il faut quand même faire l'effort d'apprendre certaines choses, ça je, je, je suis d'accord. Hein. Mais il euh, n'y euh, a pas de voyelles. Enfin, C'est plus compliqué que ça, mais euh, c'est-à-dire on peut dire euh, mino ou, ou mne ou euh, mon, mono avec deux consonnes. Vous comprenez hein C'est-à-dire voilà. Alors on peut projeter n'importe quoi après, disons, dans les voyelles, mais il faut que ça soit tangible. il faut que ça soit... Faut, que ça ressemble à quelque chose, à un nom qui existe, bien évidemment. Hein? D'accord Alors, donc le meur et le neuf. Donc, il représente le scorpion. Là, c'est deux lettres qui représentent par le, par, par le fait que le scorpion n'a rien à faire. Hein? Eh bien, maintenant, je vais vous rafraîchir la mémoire parce qu'on avait vu les tombes la dernière fois. Et là, maintenant, je vais vous emmener en balade, en balade dans le désert. Pendant 40 ans, le peuple hébreu s'est baladé. Alors, il faut savoir une chose, que juste avant le scorpion, il y a le nombre 13. Voilà comment ça fonctionne. Je vais vous marquer là-dessus, parce que sinon, après, je vais faire des cochonneries. Tout simplement. Voilà. Hein? Comme ça, vous avez euh, 12... Euh, non, je vais... Non, non. Je vais d'abord... Euh, euh, 12, allez, je verrai ça plus tard. 12, 13 et 14. D'accord Ici, le 12e, eh ben, c'est le signe de la balance. Hein. C'est le fameux trône, c'est ici, c'est le signe de la balance. La 13e, eh ben, c'est underground. C'est ici la terre, vous voyez Et ici, juste à côté, le signe qui arrive là, eh ben c'est le signe du scorpion d'accord la fameuse 13e carte là de la faucheuse elle porte le chiffre 40 or ils sont baladés 40 ans dans le désert vous voyez un petit peu bref tout ça pour vous dire que le me donc de la faucheuse elle est ne nœud, <rire> ça fait un peu de une... donc du scorpion ça donne le mot « manne ». La manne, la manne qui tombait du ciel. Vous voyez un petit peu. Donc, là, au plus profond du trou, dans le désert, vous vous imaginez hein Ils ont reçu la manne. Donc là, c'est ah, quand même, comme je vous le dis tout le temps, avec le scorpion, rien n'est perdu c'est un signe d'espoir quand tu es au fond du trou vous savez si je vous ai parlé de cette petite pierre de l'émeraude et tout c'est la pierre de l'espérance c'est l'espoir, c'est l'espérance hein? euh, le, le signe du scorpion et il est capable de prendre disons énormément d'énergie avec ça il peut vraiment euh, bah, faire le maximum faire le maximum incroyable hein? bien alors, je vais vous montrer quelque chose, maintenant, qui concerne la Vierge. Alors, la fameuse Vierge, là, avec son, son fameux me, parce qu'on recommence avec le me, ici. Alors, la Vierge, elle porte, elle, le nombre 10, d'accord Elle porte le nombre 10, et souvent, je vous dis, ça, c'est également en rapport avec l'arbre de vie qui porte les dix sphères. Il y en a quatre au milieu, il y en a trois de chaque côté. Là, on fait une caricature, les amis. Hein? Donc, hein, du côté gauche, il y a trois sphères féminines. Du côté droit, il y a trois sphères masculines. D'accord Alors, c'est un petit peu, disons, la bonté... Le côté, disons, bon, masculin, généreux et le côté, disons, féminin, eh ben, un peu rigoureux. Malgré tout, féminin, il est, il est assez rigoureux parce que eh ben, il est près, euh, le, le féminin est toujours très près de la nature et il fait pas euh, des plans sur la comète. Donc, euh, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir euh, un alter ego si vous êtes très rigoureuse vous avez besoin d'aller voir un alter ego, une âme, sœur, donc, qui est euh, le contraire de vous, de façon à pouvoir vous nourrir l'un de l'autre. C'est le système du scorpion, ça, se nourrir de l'un de l'autre, de, de façon à ne faire qu'un, voilà, tout simplement. Féminin, masculin et les quatre au milieu. Alors, étant donné que la, la Vierge, elle, est vraiment, est une, est, elle aime bien couper euh, les choses en quatre, elle, de savoir hein, de l'origine, les machins et tout d'où ça vient, vous voyez, euh, eh bien, ce qu'elle va faire, euh, ce que je vais faire, moi, par rapport à elle, plus exactement. Puisque c'est un chiffre 10, ben c'est très facile à savoir. Le chiffre 10, ce n'est pas compliqué. On sait bien que c'est ni plus ni moins un 4 développé. Qu'est-ce que c'est qu'un 4 développé ben C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ben ça fait 10. D'accord Voilà. Et là, ça fait 4 et on voit que ça fait 10. Ah, ça nous renvoie aussi un petit peu au 40. Vous voyez 10 fois 4, 40. Donc, il y a quand même euh, à, à l'intérieur euh, de, de, euh, de, de cette sphère, de cet arbre de vie donc, euh, que propose la Vierge, un côté, euh, oui, euh, concret, terre à terre, hein, puisqu'on parle, disons, il y a tout de suite un clin d'œil par rapport à l'arbre de vie au 40, 40 qui représente naturellement notre terre sur laquelle nous sommes, hein, et le fameux scorpion également avec qui elle a affaire. Alors, là, on va aller voir le scorpion qui lui est à fond avec, euh, la, je ne vais pas revenir dessus, qui est avec la faucheuse. Euh, mais je ne sais même pas si je vous l'ai dit ça. Non, parce que des fois, alors regardez les amis, si on additionne en définitive les trois sphères, je crois que je suis partie ailleurs, les trois sphères féminines avec le centre qui est 4, et eh bien ça donne un 7. Si j'additionne les trois sphères masculines avec le fameux 4 euh, du centre, et eh bien ça fait un nouveau 7. Et naturellement, les deux, comme ça, pris ensemble, c'est pour ça que je vous ai parlé de couple, j'ai dû vous, vous zapper ça à mon avis, je dirais, et bien figurez-vous, et ben ça fait tout simplement l'histoire de couple, de chercher sans cesse, sans complémentarité, et naturellement avoir la sagesse, si on le peut, d'avoir... Oui, c'est ça, la sagesse de ne pas trouver systématiquement ce qui nous ressemble. Parce que quand on va chercher que ce qui nous ressemble, eh bien, pour finir, on s'étrique. Or, vous avez vu que là, le scorpion, il est loin de s'étriquer. D'indice, il en fait quelque part à un 14. Vous voyez, il saute carrément le, le pas, comme ça. D'accord Bien, alors, maintenant... Euh, que j'ai terminé avec ça, je vais reprendre le Scorpion. Le Scorpion, bah ben, il est là, c'est la huitième maison et la huitième maison. Et eh ben il est en face de la deuxième maison qui est la maison du Taureau. Et en ce moment le Taureau, qu'est-ce qu'il a Et eh ben il vient juste de recevoir Uranus, hein D'accord Et Mars en plus, sachant que le Scorpion, euh, c'est quand même un signe martien, faut pas l'oublier et hein, qui, Mars, disons, est porté par une, une lettre, donc, qui, qui est 4, qui, qui, enfin, qui est chiffré 4, voilà, c'est un petit peu compliqué, je sais, bon, c'est pas possible, c'est pas, pas, pas important, c'est pas important, ça, c'est pas du tout important, oubliez, sinon on va se mélanger les pinceaux, hein, d'accord Alors, ce fameux 8, il est juste en face de la maison 2, d'accord Taureau, il est en face du scorpion, très bien Ok, ben alors pourquoi moi je vous dis ça, euh, comme ça qu'est-ce qu'ils ont de spécial tous les deux là Bien, eh bien il faut savoir une chose, autant le scorpion, euh, je vous avais fait ressortir, donc euh, lui il recevait la manne, donc des aides célestes, mes amis au fond du trouf, que je vous le dis depuis le temps, hein <rire> hein Eh bien il est ici, avec cette, la lettre du taureau, écoutez, on va faire ça, la lettre du scorpion est la lettre du Jupiter, disons, qui est posée ici, parce que ça c'est la poutre d'énergie, donc de Jupiter, ça fait le G de Jupiter, ça fait le ne du scorpion, ça fait le ou, Ouh, donc du taureau, ça fait GANOU, GANOU. C'est joli comme nom, Ganou. Ben, ça veut, Gan, c'est un jardin. Ganou, c'est notre jardin. D'accord C'est fou, ça. Alors, on est en train de parler de Man. Et là, on est en train de parler, disons, d'un espèce de jardin. Notre jardin. Waouh, c'est sa friolence, ça. Mais maintenant, je, je voudrais comprendre quelque chose. Euh, vous savez, dans le calendrier, j'ai encore euh, plus. Euh, non, éclaircir les choses. Euh, dans le calendrier adamique, il faut savoir une chose c'est que le premier mois de l'année, mes amis, c'est la balance. C'est ici, c'est le trône. Pour le calendrier astrologique, le premier mois hein, donc du, euh, du calendrier astrologique, on va dire comme ça, c'est le bélier. Tout simplement, c'est le bélier. On est d'accord Hop, là, ici, il y a les douze maisons, il y a les douze mois. Hop, une année, c'est fait. On est d'accord Eh bien, si c'est la première année, si c'est le premier jour de l'année nouvelle, la balance, suivez-moi, mes amis, ça veut dire que la balance n'est plus, disons, euh, la, la, la septième, mais tout d'un coup, elle devient la première. Que le bélier, vous me suivez bien Eh ben oui Si ce n'est pas ton premier mois, ça arrive ça C'est Voilà, selon les calendriers, c'est comme ça Donc c'est tout à contrario, vous voyez hein? C'est toujours la balance, il faut toujours peser, il faut toujours voir son contraire il faut naviguer les amis, il ne faut pas être statique L'astrologie, là, telle que je vous la, je vous la montre, elle n'arrête pas de vous dire « faut pas être statique !» ne faut pas être bloqué dans, vos, euh, dans, dans, dans, dans ce que vous avez appris. Il faut toujours ouvrir les yeux. Par contre, si la personne ne sait pas vous emmener au bout de sa démonstration, il y a sous-sail. Hein? Hein? Parce que juste annoncer une vérité comme ça, mais tu ne peux pas comprendre, euh, dans ces conditions, ce n'est pas possible. Il hein? y a sous-sail, hein? d'accord Alors, là, ça voudrait dire que tout simplement... Tout... La, la maison du scorpion devient la deuxième maison, et que la maison du taureau, donc, là par la par devient, est la deuxième maison. Alors les deux, à un moment donné, selon qu'on regarde le calendrier, hein, vous voyez, ou astrologique ou adamique, eh bien, on s'aperçoit que c'est interchangeable. Le scorpion et le taureau sont interchangeables par rapport aux maisons, par rapport au calendrier, d'accord Voilà, et alors, lui c'est un 2, et elle c'est une maison 8, un 2 et 8, boum, 10, à nouveau, c'est des petits trucs comme ça, et à nouveau on repart disons vers la, vers la Vierge, vous voyez, tout nous ramène à la Vierge, et quand on développe la Vierge, on dégomme, le scorpion qui est tapis et lui qui fait le boulot, parce que c'est lui qui bosse pour tout ça quelque part. C'est lui, vous voyez, regardez un petit peu la Vierge comme elle est là. Hein elle est dans le, dans, dans le, dans le rond, euh, un peu, un peu, un peu, comment on va dire, euh, en état un petit peu d'humilité. Mais vous voyez, elle vousf pourquoi Parce qu'elle va être jugée. Voilà, le mois de la Vierge, c'est juste avant, disons, le fameux jugement, le fameux truc des trompettes et tout, d'accord Voilà, eh bien, regardez voir, là, ça c'est le fameux trône, le trône de la balance. Si, je vais vous montrer quelque chose de très rigolo. Je vais vous montrer quelque chose de très rigolo. Vous allez voir que ce n'est pas, pas de la blague. Alors, vous avez clac, clac, clac, clac, clac. Ici, ça c'est le trône céleste. C'est là où il y a tous les jugements. Donc, euh, c'est le jour du jugement, c'est tout. Le mois de la balance. Euh, voilà, tout simplement. Hein? D'accord Ici, c'est la douzième carte, la balance ici c'est le scorpion euh, pardon, c'est juste avant ici c'est la vierge hein? je vais vierge et c'est la dixième ici, juste après c'est le scorpion hein? donc c'est la scorpion 14 mais oui, mais moi il manque quelque chose parce que 10 ben, pour aller à 12 il manque 11 et la 12 pour la 14, il me manque 13. Alors là, je vais faire, je vais faire tout simplement ici le 11. Eh ben, c'est un que, c'est le soleil. Figurez-vous, c'est le coucher du soleil. Voilà, la balance, c'est un lamède, c'est un le. Et ici, c'est un me. D'accord Eh ben, si on lit ça, mes amis, comme ça, eh bien, ça veut dire mais là, ben, ça veut dire le roi. Tout simplement, même comme ça, c'est inscrit. C'est un truc de fou. Si je vous dis que c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Hein, voilà. Eh bien, regardez un petit peu les amis, à quel point le scorpion, là, il a à voir avec, avec le taureau, dans le sens où, de mon désespoir, je peux faire un jardin. Et comme dans le jardin, c'est-à-dire en hauteur... Parce il faut savoir une chose, c'est que le taureau, lui, représenterait, disons, le terrain. Vous voyez C'est-à-dire même les richesses euh, du dessus du sol. On va regarder par là. Alors que le scorpion, lui, c'est les richesses minières intérieures enfouies dans le sol. Par exemple, comme le pétrole. Vous vous rendez compte C'est quand même une histoire de fou, ça aussi. Tiens je vais vous raconter une petite histoire, enfin, pour clôturer tout ça. Euh, Figurez-vous que le scorpion, même encore, il apparaît au temps nouveau, là, maintenant, euh, de façon tout à fait fortuite, incroyable. L'Angleterre a décidé de foutre le camp, donc, euh, là, il se sent donc, de l'Europe, hein, trop, on en avait parlé, et, et donc, il euh, va foutre le camp d'Europe, là, bientôt, à, à la fin mars. Et grâce à l'article 50 qui lui permet, disons, euh, euh, de partir, de quitter l'Union Européenne. Bon, c'est pas, pas si simple que ça, mais enfin, disons, de toute façon, ils s'en foutent, ils veulent le faire. Point à la ligne. Donc, article 50. 1. Nous, personnellement, vous vous souvenez, il y a 50, donc c'est en scorpion. Et là, ça va se passer en taureau, 50. Sachant qu'on a euh, l'histoire du gasoil et tout, c'était également en scorpion. Et maintenant, ça ressort à nouveau, ça va ressortir. Toutes les augmentations vont ressortir maintenant. Vous voyez, ça ressort et ça ressort. Tout ce qui est enfoui, ça ressort. Et là, je serais, je serais prête à parier qu'il y avait des, des, des contrats ou des arrangements, ou des, tout ce que vous voulez, qui ont été déjà signés, qui ont été vus, où il y a eu un gros truc ensemble, disons, avec des pontes, donc de l'Europe, de façon à ce que l'Union Européenne, disons, euh, essaye de garder ou, euh, j'en sais rien moi, par exemple, que l'Angleterre, disons, elle a signé par exemple son truc, où c'était vraiment déterminé pendant le mois du Scorpion. Je ne serais pas du tout étonnée que par la suite on apprenne historiquement qu'à tel moment, disons, ils se sont rencontrés en cachette au mois de novembre. Je ne serais pas du tout étonnée. Il y a des signes. Euh, là, c'est 50, donc article 50, poum, ils peuvent se casser. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'ils vont frapper euh, euh, sur une, euh, la, le Royaume-Uni, donc, hein, sur une pièce de 50 centimes. Euh, « Paix », c'était joli même en plus de ça. Je ne sais même pas si je l'ai noté quelque part, là. Ah ouais, c'est ça, j'ai noté quelque part parce que ça m'a vraiment interpellée. Alors, euh, le Brexit est commémoré par une pièce de 50 centimes portant la date du 29 mars. à ah, monnaie royale, royale euh, !« Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations. » Voilà. Voilà. Alors, à nouveau, les 50 et les 50 et tout, par rapport, disons, au taureau, ici, il y a l'histoire, disons, du taureau, le, le scorpion, à chaque fois, mes amis, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le scorpion, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, euh, dans le monde ou dans votre vie, essayez vraiment toujours... Euh, D'avoir une relation avec votre maison, euh, disons euh, la maison du scorpion, ce que vous êtes en scorpion, ou, enfin c'est vraiment le scorpion, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est vraiment quelque chose. Bien, alors est-ce que vous avez compris un petit peu mon petit truc là Eh ben, vous me le direz, hein. Et puis, à la limite, c'est pas grave, je ferai une petite vidéo pour euh, peut-être euh, expliquer un petit peu plus ceci ou un petit peu plus cela, euh, tout simplement. C'était pour approfondir, disons, la relation que le scorpion avait avec la Vierge, et avait également avec le Taureau de façon euh, euh, très personnelle. Voilà! Eh bien, mes amis, je vous dis au revoir et je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo et je vous like. Au revoir, les amis. Je vous like.